Bonjour à toi chers spectateurs et rentrons sur le ring pour parler d'un poids lourd, un gros poids lourd du cinéma qui fait son grand retour. Parlons donc de Creed III, ou Creed III réalisé par Michael B. Jordan. Et alors l'histoire, 5 ans après avoir pris sa retraite officielle, euh, Creed décide donc de se donner au plaisir d'être père, d'être un mari et de s'occuper de sa salle de boxe quand il voit débarquer de nulle part Damien, qui est un ami d'enfance avec qui il a passé une grosse partie de sa jeunesse et où il a fait un petit peu des conneries, et qui va lui demander de le prendre sous son aile pour lui offrir potentiellement l'opportunité de remonter sur les rings. Je vais être très évasif sur la suite, parce que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà très exactement vers quoi ça se dirige, et si vous n'avez pas vu les bandes annonces, je pense que vous savez très bien que potentiellement les deux vont s'affronter à un moment. Et pour parler avec moi, et ben... Un homme qui revient d'entre les morts. Ah bon Comment vas-tu Pierre Je vais bien. Bah, ça quoi. fait super longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne, mine de rien. Ouais. Ça euh... fait depuis Rambo ben, 5. Je, je sais crois. pas, le temps passe trop vite. Je crois que ça fait depuis Rambo 5. Et ça fait quoi oh, Ça fait... un an Trois ans Non. Bah rigole pas, je crois que c'était avant le Covid, Rambo 5. Ah c'est possible. Donc ça fait au moins trois ans. Ah mais je me rends pas compte. T'as euh, vu ça Je ne sais pas. Comment vas-tu Je vais bien, merci. Cri de Troie Creed 3 qui est donc euh, un épisode un peu particulier parce que c'est un peu l'épisode de la césure pour beaucoup de choses. Euh, déjà c'est un film qui a un contexte particulier parce que donc c'est le premier de la série des Rocky slash Creed qui n'a pas Rocky Balboa dedans. Euh, vous allez me dire peut-être que c'est un choix étant donné ce qui se passait dans l'épisode 2. J'ai envie de vous dire oui et un peu de vous dire non parce que le contexte de prod autour du film est quand même un peu bizarre parce que donc c'est Michael B. Jordan qui le réalise, Michael B. Jordan qui avait envie de passer à la réalisation depuis le premier Creed et qui s'offre enfin l'opportunité de le faire mais en sachant qu'à la base bah il avait envie d'avoir Stallone encore dans le film. Sauf que le contexte a fait que les scénaristes n'ont pas voulu mettre Stallone, en tout cas le personnage de Rocky, dans le scénario de Creed 3 Rajoutez en plus que Irvin Winkler, le producteur originel de la saga Rocky, est décédé entre temps et a légué donc les droits de la saga à ses deux enfants qui sont également producteurs du film, Charles et David si je ne me plante pas. Et que qu'eux, bah, ils n'ont pas voulu laisser les droits de Rocky à Stallone, ce qui fait que Stallone reste producteur ici du film, mais ne cautionne pas ce qui est fait sur Creed 3 et a même dit, de ses propres dires, qu'il n'irait pas voir le film parce qu'il estime que c'est une honte. Donc vous imaginez qu'avec un contexte comme ça, les gros fans de la saga sont un peu remontés en mode « qu'est-ce que c'est que ce projet ?» et en même temps, on se dit « ben depuis que Creed a commencé, déjà à la base on pensait que c'était une idée saugrenue » et au bout du compte, il s'est avéré que c'était un coup de génie. La saga n'a fait que grimper en proposant un deuxième épisode qui était très couillu par son histoire mais aussi par ses personnages. Et on se retrouve donc avec cet épisode 3, qui semble clairement vouloir se lier, par certains aspects, à un œil du tigre, et par d'autres simplement au passé de Creed. Et c'est là que je me tourne vers toi, Pierre, et que je te demande ce que tu as pensé de Creed 3. Ben, j'ai bien aimé, j'ai ai apprécié, c'est sûrement pas le Creed le plus mémorable qui soit. Mais euh, globalement, le film est intéressant, il, je trouve qu'il propose, euh, propose une bonne continuité dans le développement du personnage de Creed. Dans le premier, il doit sortir de sa condition, il a tout à gagner. Dans le deuxième, il affronte son passé et dans celui-là, il... il affronte sa culpabilité. Je trouve que c'est un film qui reste pertinent malgré ses petits défauts. Je suis d'accord avec toi. Ouais, on est d'accord. Euh, non, honnêtement, c'est un bon film, mais je vois plein de gens un petit peu s'extasier devant le long-métrage comme quoi ça serait presque l'un des meilleurs épisodes de la trilogie. Honnêtement, euh, non euh, pour moi on est clairement sur peut-être même le moins intéressant en fait de la trilogie parce que le premier a été un coup d'éclat phénoménal ouais. le premier, Mais il avait tout à faire quoi. c'est ça parce qu'il partait de rien ouais. dans la tête des gens c'était qui, qu'on qu s'en fout du fils voilà. d'Apollo qui, qu'est-ce qu qu'il y a comme intérêt à raconter son histoire ce qui intéressait les gens c'était Rocky il y avait la très bonne idée d'inclure Rocky, mais de mettre en avant Creed, ce qui fait donner un film qui est extraordinaire. Le deuxième avait cette créativité assez ses de ramener un personnage d'autre tombe qui ne sortait quasiment de nulle part et qu'on n'attendait pas du tout, et de jouer autour de ça pour à la fois confronter Rocky et Adonis à leur propre passé, ce qui a amené un film qui est peut-être maladroit sur plein d'aspects, mais reste très créatif, je trouve, quant à son histoire. Creed 3 c'est l'épisode, je dirais pas de la flemme, mais c'est l'épisode le plus classique. C'est l'épisode où il y a peu de prise de risque, où on reste que dans un carcan qui est convenu, où on fait pas trop évoluer les personnages mais on les fait quand même progresser. On les confronte à quelque chose sans prendre trop de risques par rapport à l'impact que ça pourrait avoir si on voulait donner une suite aux personnages. Donc on est sur l'épisode de la sécurité, je pense. Ça ouais. serait le meilleur moyen de le définir, on n'est pas sur l'épisode non plus le moins intéressant. Mais c'est l'épisode où il y a le moins de prise de risque et en même temps les mecs ont envie de raconter quand même quelque chose qui soit un minimum prenant. Ils ont pas envie de trop se relier encore une fois à Rocky et vraiment de se lier à Creed lui-même, ce qui est plutôt une bonne idée. Mais... C'est ce qu'on disait, c'est plein de bonnes idées qui sont en fait très peu développées, quoi. Qui, ça, ça va pas plus loin des idées scénaristiques, j'entends des, des bonnes idées qui auraient été à développer dans le développement de, de, de Creed, euh, dans ce qu'il affronte, sa culpabilité, tout ça, et il euh, y a plein d'idées comme on disait qui auraient pu fonctionner, comme euh, sa relation avec sa fille, ce qu'il qu apprend de sa fille, le côté aussi passation, le fait que, Creed, que Rocky n'est plus là, et tout ça est la plupart du temps trop survolé en fait. Ouais. Et puis au-delà de ça, en plus, euh, vous rajoutez par-dessus un, un réalisateur qui, qui croit au film indéniablement, mm. mais qui prend jamais les, les risques entre guillemets que pouvait prendre un cougler par exemple sur le premier, où il avait vraiment imposé une mise en scène qui avait presque remodelé quasiment tous les, euh, toute la base finalement de, de comment on filme la boxe. Ouais. Parce que depuis Rocky Balboa qui rester pertinent, mais n'amenait rien forcément de nouveau, mais avait quand même une certaine créativité, notamment dans le match final qui était quasiment filmé comme, comme si on était à la télé. Ce qui était tu une, parles de, de du Rocky Dernier Balboa, quoi, exactement. Ouais, qui était une super idée, mais Kugler amenait le plan séquence qui était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce type de récit. Et, et là, on sent que Michael B. Jordan a peur, entre guillemets, de prendre trop de risques on va l'aborder ensuite, il a quand même des idées et c'est indéniable, mais on sent aussi qu'il hésite et qu'il veut pas non plus trop briser de code ou trop s'approprier un petit peu la saga et qu'il reste bien dans son carcan quoi. Ouais. Mais euh... ouais, comme tu dis euh, la, la, par contre la réalisation je la trouve intéressante moi. Ouais. Non mais il y a des idées, il y a mmh. des idées et je sais pas si c'est une absence de risque de sa part ou de maîtrise, en fait, ouais. C'est son premier film en tant que réalisateur. Tout à fait. Donc, euh, comme tu dis, il y a peut-être. Est-ce euh, que c'est vraiment un, une envie de pas prendre de risque ou c'est une maîtrise de, de ce qu'il connaît, entre guillemets, et de ce qu'il a appris ah, par le biais de Ryan Coogler je, je pense que je serais plus là-dessus, moi, à ouais. mon avis. Non, tu as peut-être raison. Parce que je trouve que le film a plein de bonnes volontés, justement. Ce n'est pas une absence de, de volonté ou de paresse ou quoi, mm. je pense. Je te propose qu'on passe à l'écriture Bien sûr. Euh, c'est exactement la même équipe que sur Crit 2. C'est-à-dire qu'on a Ryan Coogler qui file un coup de main pour développer l'histoire. Et ensuite, c'est Keenan Coogler, son frère, et Zach Bailing qui s'occupent d'écrire le scénario. Euh, bah, tu l'as déjà un petit peu développé, mais on va rebondir tout de suite dessus. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est dommage dans Crit 3, on est sur un scénar qui a une super base. On est vraiment sur un truc où on a l'histoire de l'œil du tigre mais avec une profondeur autour des, des personnages et de l'antagoniste, mmh. ce qui est une très bonne idée parce que du coup ça amène forcément de l'impact et de l'émotion dans ce qui va arriver dans le récit. Mais alors on est sur l'exemple type du film où il y a plein de choses, où tout est jeté, et où toutes les portes sont ouvertes à la fin. Il n'y a rien qui est conclu. Il y a des thématiques, mmh. il y a des personnages, il y a des émotions, il y a des relations, il y a des conflits qui sont entre-ouverts, et on a l'impression qu'à aucun moment, Kugler et Bailin, n'ont envie de refermer les portes ou au moins d'apporter, ne serait-ce qu'un tantinet un peu de conclusion. Ouais, c'est ça. Des, euh, des dialogues qui... Des conflits, comme on le disait, puis parfois, on se dit bah en fait, il n'y avait pas tant de conflits que ça, ça valait pas tellement le coup, en fait, de, de faire tout ce film autour de ça. Des, euh, des trucs comme euh, la relation avec sa fille, des... des euh, Comment comment dire des euh, euh, des réflexions un peu miroir mmh. les, ce que vit sa fille ce que lui vit de son côté et tout n'est jamais poussé quoi, c'est suggéré euh, le personnage de Félix qui est un boxeur au début euh, on revoit quasiment pas à la fin ouais, on ne sait pas ce qui devient alors qu'on se pose plein de questions tout n'est jamais euh, approfondi quoi. Bah, c'est un problème quand tu vois que le film démarre quand même sur un flashback qui place un contexte mmh. et où on se dit bah, tu places ton film comme ça Forcément on s'imagine que tout le reste du long métrage va, va n'être qu'un long écho en fait par rapport à cette séquence d'ouverture ouais. qui soit en passant est un super bon moyen de poser la dualité entre les personnages et c'est là mon problème c'est que je pense que cette scène d'introduction est sous-exploitée Ah tu trouves Dans le sens où elle aurait dû être un seul bloc Pour moi elle aurait dû être un seul bloc et pas avoir cette espèce de suspens à la fin de ah, cette oui. scène d'introduction où on imagine et où on doit imaginer ce qu'il y a entre les deux personnages. Et je trouve ça dommage parce que on ne spoil pas bien évidemment, mais ce qui amène le conflit entre Adonis et Damien ne nous est révélé qu'au fur et à mesure que le récit progresse. Et je pense que finalement c'est une problématique qui se sont mis dans les pattes parce que ce n'est pas ça le vrai intérêt de l'écriture. Ah, ouais. Le vrai intérêt de l'écriture, c'est montrer pourquoi deux hommes qui ont été hyper liés à un moment sont complètement opposés aujourd'hui. Et si nous, en tant que spectateurs, on n'a pas les clés et les outils dramatiques et émotionnels pour réussir à cerner ça et qu'on nous les montre qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est difficile pour nous de nous dire ces deux personnages sont en conflit. Et en même temps, euh, les raisons de ce conflit ne nous est pas révélées tant que Adonis ne le révèle pas non plus dans le film. Exactement. Et j'ai l'impression que derrière ça, il y a une volonté en fait de tout simplement être dans sa tête. Tant qu'il n'en parle pas, nous-mêmes on ne le sait pas, on est dans l'ignorance ainsi que les autres personnages qui y sont pas liés. Quoi, justement. Mais pour moi, c'est un problème parce que, entre guillemets, si nous on avait les clés et qu'on qu le voyait essayer d'avoir du mal à les révéler, ça rendrait le truc ça encore plus en conflictuel. Ouais. Tu vois, je pense qu'on aurait encore plus ce conflit en mode, est-ce que je dois vraiment aimer ce personnage ou est-ce que je dois le détester Je sais pas, après c'est qu'une pure interprétation, mais je trouve ça dommage en fait parce que c'est une des clés qui pour moi représente tout ce qui se passe dans le film. Ouais. Tu parlais de sa relation avec sa fille, pareil, on nous jette un, une jeune fille qui a des conflits à l'école et qui préfère les régler avec les points plutôt qu'avec la langue des signes parce qu'on ne peut pas dire avec les mots là, euh, c'est pas développé par la suite. On a un conflit avec la mer, euh, c'est jeté, et pareil, c'est pas développé par la suite. On a euh, un personnage clé qui est Duke, qu'on voit depuis Creed 1, ouais. qui ici nous est montré dans le flashback, donc potentiellement avec une grosse incidence par rapport à tout ce qui va se passer, Rien du tout. Sa présence ne sert à rien. Sa présence ne sert à rien et je trouve ça dommage parce que Duke c'est un des personnages ouais. les plus attachants de cet univers là et le sous-exploiter comme ça c'est limite scandaleux. Euh, on a la relation avec sa femme qui pour moi euh, est inexistante. Non. Ah, pour moi elle est vraiment inexistante dans le sens où je trouve que quand ils ont des conflits il suffit qu'on passe à la scène suivante pour qu'il n'y ait plus de Ouais. Ça me gêne vraiment tu vois parce que je ne dis pas non plus qu'aucun couple ne peut régler ses conflits comme ça, mais vu la hauteur du conflit et vu le fait qu'en plus ça touche à son propre passé à Adonis, je trouve que sa femme, qui le connaît ou est supposée le connaître plus que tout, oui. c'est dommage de ne de pas jouer plus sur cette corde sensible et de ne pas avoir plus d'incidence. Ah, J'ai trouvé que certaines scènes, bah surtout une scène de dispute, fonctionnait énormément justement. On sentait bien la... Ah, L'émotion fonctionne sur l'instant, mais pour moi le fait de derrière enchaîner sur « Oh, tout va bien !» Ou alors, enfin, c'est pas tout va bien parce que c'est qu passe un truc. C'est désamorcé par, euh, par un autre élément. Ouais. Mais, euh, mais pour moi, ça fait que le conflit ne devrait pas être oublié. Enfin, J'ai déjà vu des films qui arrivent à beaucoup mieux gérer le conflit. Où ouais, justement, on lit les personnages par le biais de cet élément-là qui vient perturber un petit peu leur, leur dispute. Mais la dispute est encore présente. Je, là, ouais. c je sais pas. Pour moi, il y a vraiment un manque concret en fait, d'équilibre dans la structure de la dramaturgie globale. C'est-à-dire mmh. qu'il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui sont posées, il y a des trucs qu'on retire, il y a des scènes qui nous marquent, il y a des instants où on se dit que ça fonctionne. Et il y a d'autres moments où on est constamment en train de se dire bah, « ça contrebalance pas l'autre truc, donc du coup, bah, c'est déséquilibré c'est maladroit. Ouais. » Je trouve quand même que la relation avec Bianca, sa femme, est sûrement l'une des mieux gérées. Il ouais. y a plein de moments que j'ai trouvé touchants, que ce soit des, des scènes un peu un peu touchante d'un couple ou alors euh, des moments de dispute ou quand ça s'ouvre, ça, ça se confie, tout ça est plutôt bien écrit, plutôt intéressant. Si, si ce que tu dis est vrai, sa relation avec sa femme c'est quand même la mieux, la mieux gérée je trouve. Ouais, bon, ouais allez, as raison, as, les, je t'accrédite ça, raison, je te crédite ouais. ça, je te crédite ça. Mais après, ouais, dans, dans l'ensemble on est sur un scénar qui est plein de promesses et c'est souvent le souci avec un film qui a plein de promesses, c'est qu'elles sont pas toujours toutes tenues quoi. En termes de mise en scène, donc première réalisation de Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, euh, tout jeune encore. Euh, c'est vrai que le voir passer à la réalisation, je t'avoue que j'étais un peu sceptique lorsque j'en ai entendu parler. Ouais, un premier film, c'est toujours un peu... C'est toujours compliqué, temps. surtout pour un acteur et surtout quand il est très jeune. Oui. Parce que, euh, autant quand tu vois des mecs qui ont genre, euh, j'en sais pas, je pense à Robert De Niro qui est passé à la mise en scène, il devait avoir la quarantaine ou, ou presque la cinquantaine et qui est repassé à la soixantaine. Je me dis pourquoi pas mais c'est vrai que voir un aussi jeune acteur qui certes connaît bien le personnage mais qui décide de prendre les rênes d'une saga je me dis toujours est-ce qu'il va y arriver Honnêtement il s'en sort bien, il sort bien. c'est pas flamboyant donc comme je l'évoquais un peu au début mais il mais y a de l'idée. On sent qu'il qu a beaucoup de respect pour ce qu'a mis en place Ryan Coogler juste avant ouais. lui. On sent qu'il a envie de construire un truc qui, euh, qui se tienne et qui nous prenne à bras le corps. Euh, après honnêtement je trouve qu'il s'en sort mieux que Steve Cappell Jr qui était le, le réalisateur de 2, qui, ah ouais. euh, qui était vraiment dans la mouvance de, de Ryan Coogler et n'arrivait vraiment pas à transcender son ah, style. On hein. était passé derrière Coogler, la réalisation du premier était vraiment très bonne. Euh, bah, elle n'est pas inexistante, la réalisation du deuxième, mais c'est vrai qu'elle était beaucoup, est beaucoup moins marquante. Elle, elle est beaucoup moins marquante. On va dire qu'elle marque par le décor, par le décor dans lequel se trouvent les personnages et par le contexte, mais finalement, on ne retient pas plus que ça d'éléments de mise en scène qui nous marquent. Là il là, y a des moments de mise en scène qui nous marquent Il y a quelques idées Il y a notamment un super plan à la fin du film Dans le dernier combat Qui nous fait passer du deuxième round au onzième round Qui est une vraie bonne idée de mise en scène Des métaphores visuelles en fait mmh, ouais. C'est est assez osé Qui est très très bien foutu Et qui a vraiment de l'impact par rapport à, à l'instant dans lequel on se trouve Donc là dessus c'est vraiment réussi Mais après euh, Je t'en parle un petit peu en off Je trouve qu'on est quand même sur l'exemple Même si ça reste intéressant, de la mise en scène d'acteurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est un acteur qui filme des acteurs. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est bon de le préciser. Il y a des très bons acteurs qui font une très belle mise en scène d'acteurs. Mais par moments, je trouve que ça dessert un peu le récit et qu'on a tendance à avoir beaucoup d'impact par rapport à ce qui se passe sur les personnages. Et notamment, je pense que c'est pour ça que les fameuses scènes qu'on évoquait dans le scénario par rapport aux confrontations avec Bianca fonctionnent. Ouais, Parce très que intimiste comme réalisation, Voilà. le plan est très près des visages, il y a même des plans où c'est les yeux, carrément. Euh, quand même, il y a quelques ralentis pendant les, les combats, j'aime pas les ralentis d'habitude, mais là j'ai réussi à les apprécier. Ah bah notamment durant le tout premier combat qu'on voilà. voit en Afrique du Sud, le, ça fonctionne bien. Comment les corps se déforment sous l'impact, ou alors euh, les gouttes de sueur qu'on voit littéralement voler sous l'impact, euh, ça fonctionne très bien et j'ai vraiment du mal avec les ralentis dans les scènes d'action là dans une réalisation dans une réalisation qui se veut intimiste plus proche des acteurs c'était intéressant c'était bien géré ouais, non, non, si jamais bien trop géré. en plus c'était bien ouais non mais c'est de la en fait Là où on peut contrebalancer en, par le côté un peu péjoratif de mise en scène d'acteur, c'est que tu le dis, c'est du coup, ça devient très intime. Voilà. On se lit d'amitié avec ces personnages. C'est pour ça, en fait, qu'on pointe du doigt beaucoup de défauts d'écriture qui, par contre, sont plutôt bien compensés par la mise en scène. Parce que vu qu'on est sur une mise en scène qui se centre sur l'émotion et donc sur créer un petit instant de suspens ouais. où le spectateur va se sentir proche des personnages, bah, du coup, l'émotion, elle vient d'elle-même. C'est le but premier de ce genre de film, je Exactement. pense. Exactement. Être, être avec ses personnages et ressentir leurs émotions quoi donc ça c'est une bonne chose ouais non non c'est une bonne chose et puis après ben on va pas se mentir on sent que Michael B Jordan il a il a bien appris entre guillemets avec Ryan Coogler qui a dû lui donner deux trois ouais, petits il tips pour peut-être euh... chapeauter un peu derrière ouais, aussi quoi. parce que quand tu vois la mise en scène de certains combats de boxe enfin c'est clair et net que il ouais. y a beaucoup de longs plans il y a beaucoup de plans où on laisse le combat un petit peu se mettre en place les séquences d'entraînement sont très très bien faites ouais. et d'ailleurs j'étais impressionné par l'efficacité entre guillemets des rythmes qui sont faits entre les acteurs et euh, les sportifs. Euh, tu sporting, tu parles du, du, du training montage, par exemple. Exactement, le croisé euh, le, le fameux, il y en a toujours un. Il y en a toujours un. un. Ouais, celui-là était bien géré, ouais. ouais. Ah, et puis je trouve qu'il a, a de la force, parce que des fois, il y a des training montage qui font hyper cliché. Je pense au training montage, même s'il est extrêmement culte de Rocky 3, ah. qui reste tout de même. J'ai, eu, eu peur que tu dises Rocky 4. Non, non, parce un, que poil -hétéro, hétéro, voilà. un, poil, un poil homo hétéro, un poil hétéro dans le, dans, dans le 3 qui, qui, qui, peut nous faire poser quelques questions sur les réelles motivations d'Apollo Creed et de Rocky. Ouais. Mais, euh, mais non, par contre, tu vois, l'exemple du 4. Pour moi c'est un des meilleurs training montage ouais. du cinéma, enfin, il est super bien foutu, il est dynamique. Il y a en plus le côté solitaire de, de Rocky qui est tout oui, seul qui, dans la neige. Oui qui justement avec celui de, de Drago qui pour le coup est entouré. Exactement. Il y a le côté naturel, le côté très technologique. Qui, a, qui se retrouve un petit peu d'ailleurs dans ce, dans ce Creed puisqu'on ouais. a une opposition dans le sens où d'un côté Damien est vraiment dans la rue à s'entraîner quasi de nuit ou s'il n'est pas de nuit euh, d'être souvent en contre-jour. Et à contrario, moi j'ai trouvé un plan que, qui qui était mis en opposition dans cette séquence-là qui m'a impressionné. Ils sont sur le même pont, mais Damien et de jour avec ah ouais. un coucher de soleil et le pont est noir et Creed et de nuit mais le pont est éclairé Sur tout le blanc tu vois j'ai loupé ça ouais, et du coup je me suis dit ah ouais il y a de l'idée quand même mais il y, y a clairement un côté entre il y a un peu le combat de la lumière et de l'obscurité oh, bah, oui complètement ça ne c'est hein. même signifié par euh, par leurs habits par moment oui bah oui il ouais. bah, y en a un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir bah, il voilà. y a un moment je, je pense que tu peux pas plus faire des démo... faire plus c'est vrai que là si tu loupes ce détail euh... Ouais. T'es un, peu aveugle, es un peu aveugle quand même, c'est un peu aveugle. Mais non, non pour, pour le coup, on est vraiment sur un... mais C'est comme on disait au début, on est sur un mec qui a un profond respect pour ce qu'il met en scène, qui n'a pas envie, entre guillemets, de détériorer l'image qu'on a pu avoir par mmh. le passé de Creed 1 et 2. Parce que je pense clairement qu'il se joue dans l'affiliation de Creed 1 et 2. Donc là-dessus, c'est évident, Michael B. Jordan, il maîtrise le truc. Moi du coup, j'attends un peu de le voir sur ses prochaines réalisations, pour voir s'il va réussir à se créer une identité ou s'il si sera dans la continuité. Ça sera, ouais. la vraie, ça sera le vrai questionnement à avoir. Et comme tu dis, il est jeune, ça va peut-être pas arriver tout de suite non plus. exactement. Bon, C'est bien de démarrer jeune aussi parfois. Oui, ça permet de faire des erreurs et de se relever derrière. Et oui, exactement. Je te propose qu'on passe au casting. Mmh. Euh, alors personnellement moi j'aurais presque tout de suite envie de parler de Michael B Jordan pour évincer ça parce que il est bien, il dans en la continuité. Bien, ouais. Il dans la continuité. Est non, non, il s'en sort, euh, sort extrêmement bien. Il porte bien le personnage. On sent qu'il a les épaules. Physiquement, il est plus que, plus que impressionnant. Ouais, ouais. Ouais, est... Il est taillé. Ah ouais. oui, non, non, il est taillé comme c'est pas permis. Mais euh, ouais, non, non, il est, il est monumental. Tessa Thompson est bien dans le rôle de Bianca. Ah, je, je trouve une bonne évolution, même. Ouais. Parce qu'elle a un peu vieilli, ça se voit quand même. Euh, au début, ils sont vraiment tout jeunes, les deux. Je trouve qu'elle a bah, à ce côté de maman qui se ressent davantage dans son personnage, là en tout cas dans son interprétation. Ouais tout à fait, je, je la trouve vraiment très bien. Ouais, ouais non, non, elle s'en sort bien. Je tiens à citer aussi Thaddeus Jimixon et Spence Moore 2 euh, qui jouent donc Adonis et Damien Jeune. Les ouais. deux sont vraiment très bien, ils ont une bonne gueule je trouve. Physiquement, il que... euh, Donnie Jeune est très bien cassé. Ouais, non, non ils il ont il super a bien cassé. Ouais. Et puis il a même un petit truc, le gamin, je trouve qu'il a un bon charisme et il dégage quelque chose d'assez fort. Felicia ouais. euh, Rachat dans le rôle de Marianne Creed, mmh. donc la mère d'Adonis. Toujours aussi bien. Cette actrice n'a plus rien à prouver de toute façon. Tout comme Ruth Harris dans le rôle de Duke. Oui. Ah, il est excellent. Et, et est voilà. C'est comme on évoquait. Sous-exploité, mais sous l'acteur ah. sous s'en sort vraiment du feu de dieu et je trouve qu'il impose une interprétation. Il a du qui, caractère, ouais. Euh... Ouais. Ah non non, il dégage quelque chose de fou. Et il faut parler surtout de lui. Jonathan Majors. Ouais. Comment toi pour c'est quoi toi Ah bah moi je. De toute façon Jonathan Majors, bon. Il est bon de préciser que je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un tout autre univers qui est celui d'Antman et la Guêpe. Euh, ah, okay. Parce que c'est lui qui va jouer l'antagoniste de la nouvelle phase de chez, du DCU Ah mais oui Du, du, du ah, MCU, est, je... Du MCU ouais. je le reconnais C'est ouais. est <rire> Kang C'est oui. lui qui va jouer Kang euh, Honnêtement Jonathan Majors, c'est un acteur qui m'impressionne de plus en plus à chaque rôle euh, Je le trouve hallucinant ici ouais. Et quand je dis hallucinant je pèse mes mots Je trouve qu'au delà du physique Au delà du caractère du personnage Au delà de... C'est difficile de jouer l'antagoniste oui. Et vraiment de jouer un antagoniste qui pourtant reste sympathique. C'est vrai qu'on le déteste jamais ce personnage. Il est, il est attachant. Est... Il a vécu des choses un peu sombres, un peu douloureuses. Donc le, le scénario euh, essaie de créer un attachement. Et lui, dans, dans son acting, il... il arrive à faire suivre ça très bien, je trouve. Ah oui, non, non. Il véhicule plein de choses. Après, parfois, je me dis que malheureusement, le scénario lui donne peut-être moins de choses à faire. Mais en tout cas, ce que le scénario lui donne à faire, il le fait très bien. Et il le fait super bien, et, vraiment... et au-delà de ça, physiquement... Ouf ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh la montagne Il est terrifiant, mais il est... Enfin, il, est fou. il est fou. Et je trouve que Michael B. Jordan et Jonathan Majors, le duo fonctionne super bien. ouais c'est vrai. Les deux acteurs ont de très belles scènes où il y a des jolies confrontations, où il y a des jolis rapports de force, et les deux ont vraiment une alchimie, je trouve. Je pense vraiment qu'au-delà d'avoir maîtrisé... Euh... Une grande partie de la mise en scène, Michael B. Jordan a aussi très bien maîtrisé son casting. Ouais, ils jouent ensemble en plus. On sent qu'ils sont vraiment à deux, devant la caméra, ils se donnent le temps et tout, et ça fonctionne vraiment bien. Ah ouais. Un duo gentil-méchant, ça doit être géré quoi. Ouais. Ce serait presque impardonnable. Etc. Je vais t'obliser <rire> Ça fonctionnait bien aussi. Ouais. Bah ben oui, non, non, ça fonctionnait bien dans un tout autre registre, mais ouais. ça fonctionne bien. Mais ça démontre bien que de toute façon, tous les films Rocky et Creed ont toujours eu une très belle construction autour des antagonistes pour à la fois en faire des mecs qu'on n'a pas forcément complètement envie de détester et qu'on sait quand remettre en question. Ou même certains qu'on n'a pas du tout envie d'aimer, comme Clubberleng, par exemple. Oui, exactement, et mais ça même fait Mais dans ce registre-là, <rire> ça marche vraiment bien. Ah oui, ça marchait du feu de Dieu. Là, pour le coup, on est sur un antagoniste quand même plus gris, quoi. Il oui. y a du bon, il y a du mauvais chez Il n'est pas tout noir comme son costume aura envie de nous le dire. Ouais, ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens, mon cher Pierre, de de III Je n'avais pas de très grandes attentes concernant ce film. Je n'étais pas si impatient que ça. Et finalement, le film confirme que c'est pas le plus mémorable je prendrai plaisir à le revoir quand je, re, je regarderai à nouveau la, la saga Creed euh, malheureusement c'est dommage que c'est vrai que ça aille pas forcément plus loin que ça on l'a dit c'est pas un mauvais film euh, c'est pas le meilleur des films non plus non mais, mais s'il y a une suite il si y a un Creed 4 en tout cas je trouve que c'est très encourageant pour la suite quoi mmh. je suis assez d'accord avec toi en fait on est sur euh, un et... mais un, un mais plus, ouais, un, un mais plus ouais. quand même oui, parce voilà. que, euh, que, comme je disais au début, c'est l'épisode classique ou en tout cas euh, le plus convenu par excellence. Il n'y a pas de prise de risque, il y a une bonne idée qui est souvent contrebalancée par une autre idée qu'on a un peu envie de remettre en question. Il y a des choses qui sont ouvertes et qui ne sont jamais conclues et donc du coup en tant que spectateur, on est un peu frustré. Pour autant, on apprécie ce qui se passe, on se laisse entraîner par l'histoire. On trouve que les acteurs sont bons, ça c'est évident. On trouve qu'il y a quand même un réalisateur qui tient la bonne barre et qui on... arrive à emmener son film dans la bonne direction. C'est juste que c'est un film fait par moments à moitié. Je définirais pas mieux en fait. On a l'impression que c'est un film qui a envie de nous offrir plein de choses, mais qui oublie toutes les choses qu'il peut nous offrir. Il faut aussi à bah, un moment arrêter de nous les donner oui. pour qu'on en redemande. Et en fait, à vouloir tout nous mettre sur la table, on finit presque par être gavés comme des oies et à se dire, bah en fait, j'en ai eu trop, quoi. Et il aurait peut-être fallu contrebalancer, équilibrer, je sais pas. C'est euh, vraiment un film où je me dis, il y a un super potentiel qui est sous-exploité du début à la fin. Ouais, peut-être trop d'idées, peut-être que certaines idées auraient dû être enlevées pour donner plus de place aux autres. Exactement, peut-être. Plus prendre son temps sur certains détails, ouais. Peut-être euh, attendre pour créer une euh, relation conflictuelle entre euh, Creed et sa fille. Peut-être attendre pour ouais. euh, faire mourir des personnages. Peut-être attendre pour euh, faire des grosses remises en question sur le couple. Peut-être simplement nous raconter une histoire de deux gamins qui s'aimaient et qui se sont perdus de vue et qui avaient besoin de se retrouver sur un ring. Ouais, puis qui sait, un jour peut-être qu'on aura un Creed ou Michael B. Jordan, il, il aura 70 ans. -être. Il faudrait qu'il remette les gants lui aussi. Peut-être, on ne dira pas non à ce moment-là, peut-être. On ne dira ah pas ouais. non. Ah non, pas du tout. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Creed 3 de Michael B. Jordan reste un film qui est bien. Si vous aimez la saga Rocky et la saga Creed, vous allez aimer. Mais ne vous attendez pas à un énorme coup d'éclat. C'est un bon film, c'est tout. C'est bien de le préciser. Ouais, je suis d'accord. Merci mon cher Pierre d'être venu. Merci à toi. Je, je sais qu'on te retrouvera vite pour Rechède une non. autre bande de gros mâles testostéronés ah, ouais, qui vont envoyer la... du pâté.